Ensuite, c'est la recherche de financement. Notre vendeur nous a proposé de nous accompagner là-dessus, et c'était pas de refus. Quand on s'engage pour 25 ans, c'est rassurant d'avoir un avis pro. Il nous a conseillé dans le choix du courtier, il donnait son avis sur les offres qu'on recevait. Après, il faut savoir que quand tu achètes dans le neuf, tu payes une partie lors de l'achèvement des fondations, une partie quand les murs extérieurs et la toiture sont finis, une autre partie quand ton logement est complètement construit et le solde à la remise des clés.